J'arrive sur zone. Merci. Excusez-moi pour le retard. Les chiens de, euh, de, de, de communistes étaient garés en double fil. T'en fais pas, j'ai tout mon temps. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Bon, qu'est-ce qu'on attend On y va Oui, oui, nous allons commencer l'interrogatoire. Ouf, je les ai semés. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur ma mission. Il faut que je me rappelle ce que me disait le lieutenant Sylvestre. Votre mission sera de libérer nos camarades capturés par l'organisation Serpent. Un de nos agents s'est infiltrés, il vous aidera. Il faut absolument éviter qu'il ne parle. Maintenant au travail euh, Bon, très bien. Il euh, n'y a plus urgent comme dossier, on reporte ça à demain. Mais, tu as lu le dossier Il détient des informations de la plus haute importance sur ces chiens de communistes. Il faut l'interroger maintenant. De plus, euh, nous avons eu des échos comme quoi il y aurait une taupe communiste infiltrée dans nos rangs. Ridicule, je n'en vois pas qui cela pourrait être. Non, vraiment pas. Mmh, tu disais J'ai pas entendu, je prenais un café. Soldat, apportez les documents nécessaires pour l'interrogatoire. Non mais baissez votre arme. Bien sûr. Tu peux le réveiller, vas-y. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Bon bah ça marche pas, on reporte ça demain donc... Euh... Oh Ouf. Bon allez dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Oh, Qu'est-ce qui se passe Silence, vous êtes prisonnier et allez subir un interrogatoire car vos actions allaient à l'encontre du serpent. Plus vous serez coopératif et moins vous souffrirez. Vas-y, à toi l'honneur. Bon, tu dois avoir les choses à nous dire sale communiste. Nous, les gentils capitalistes. Si tu nous aides pas, on sera très très méchants avec toi. Mais j'ai rien à vous dire. Ok. Apportez les instruments de torture. Quand vous vous déplacez en milieu végétal dense Restez tapis avec la grâce du... Euh, du... du tapir. Soyez silencieux, indétectable. Vous êtes comme l'huître avant la tempête. C'est à dire immobile, dur, imperturbable. Tu vas parler, sale chien de communiste Putain, mais qu'est-ce que tu fous ah, J'utilise les techniques qu'on nous a appris au KGB. Au KGB Au oh, quoi euh, Désolé, je préparais un instrument de torture assez brillant, tu disais Oui, oui, les méthodes de la CIA. Euh, c'est quoi exactement comme instrument C'est une scie sauteuse à verrou parabolique. Hein On va lui couper les doigts avec, c'est rapide. Attendez, laissez-moi vérifier le matériel. Ah, je crois que votre machine n'est pas très bien huilée. On reporte ça demain. Mais tu me prends pour une débile Attendez, je vais sortir l'artil, l'artil, bah, push okay. mmh. qui Mais qu'est-ce que t'as en tête Je vais lui couper les ongles jusqu'à ce qu'il parle. Mais c'est complètement con ah, excusez moi il y, y a du sable qui tombe Ok, très bien. Bougez pas, colonel, je reviens. Ça y est, j'y suis. Ça va être la partie la plus difficile. Il faut que je garde un calme. Que disait le lieutenant Sylvestre, déjà Vous voyez ce qu'il y a de bien avec les douches collectives C'est que ça renforce l'esprit de camaraderie. Non, pas ça, euh, l'autre. Vous arrivez devant votre objectif. Il faut rester calme. Si vous êtes repéré, Restez calme. Tant que vous êtes huître, rien ne peut vous arriver. Les ennemis s'approchent. Vous entendez votre ventre qui gargouille. Il faut casser la gueule à votre ventre Une huître ne gargouille pas, bordel Votre ventre votre gargouille toujours. Salaud Judas Vous êtes maintenant en colère, vous butez tout le monde Couverture grillée. Bon, assure-toi. Je suis communiste, moi aussi. Je vais t'aider à t'enfuir. Ah, je disais bien aussi, attendez, je crois que je vous reconnais... Petrov, c'est toi... Mais chut nous faire repérer J'ai tout entendu, colonel, c'est donc vous la tour Non, c'est pas moi Ah ok, désolé, on peut continuer alors Oui, j'ai l'instrument parfait plus de gaz vide de gaz Évacuez tout le monde Vide de gaz... vide de gaz... Avais raison, vous avez raison, c'était vous la taupe. Fusillez-le Bon, je vais essayer d'en abattre plusieurs. Tâche de t'enfuir. Bon, c'est tout ce que j'ai pu faire. On s'enfuit maintenant. Enfin, cette table est quand même vachement solide. Ah oui, il a aucun trou malgré la fusillade. Ouais bon c'est pas tout, mais il faudra trouver un moyen pour s'enfuir quand même. Je vois pas ce qui peut nous aider. Ouais moi non plus. <rire> c'est pas pour crâner, mais je vais le sens encore mieux que ma nu. Ouais, c'est ça l'univers. Je viens vous sauver, camarade Cam Camarade Camarade